Qu'est-ce que tu feras pendant tes prochaines vacances Alors pendant les prochaines vacances, on ira à Miami, en Floride. Euh, on va d'abord euh, prendre euh, la voiture pour aller euh, dans les Keys, le chapelet euh, d'île qu'il y a au sud euh, de la Floride. Là on fera du camping, on va aller nager dans la mer, euh, euh, se promener un petit peu dans, dans les parcs, boire des cocktails au bord de la plage aussi et puis euh, après on reviendra à Miami de là on ira je pense dans les autres euh, parcs naturels qui y a dans la région Key Biscayne et les Everglades euh, faire de la randonnée et puis on verra des alligators normalement et d'autres animaux j'espère et après on ira également à Fort Lauderdale prendre visite à la tante de mon conjoint qui vit là bas et puis j'espère visiter des musées, d'aller de, manger dans des restaurants cubains. Voilà, je pense que ce sera un bon programme.